Maintenant que les dossiers ont été créés dans Zotero, il va être possible d'importer des références bibliographiques directement dans ces dossiers. Prenons l'exemple d'une recherche dans le catalogue Sudoc sur le cancer. Vous remarquez qu'à côté de l'icône Z, Zotero en haut à droite, apparaît de renouvant un dossier. Cela signifie que Zotero a reconnu plusieurs références bibliographiques dans la page de résultats. Pour les importer, il me suffit de sélectionner le dossier de destination, en l'occurrence cancer, de cliquer sur ce dossier et de sélectionner les références qui m'intéressent. Cliquez ensuite sur OK. Les références vont s'enregistrer dans le dossier cancer et apparaissent maintenant dans le volet central de Zotero. Il est possible d'importer également chaque référence individuellement. Pour cela, la sélectionner sur la page de résultats. Vous voyez que l'icône change. À la place d'un dossier, j'ai maintenant un chapeau de docteur qui m'indique que ce, cette référence est, un, est une thèse. Il me suffit de cliquer dessus. Et vous voyez qu'en fait, la référence est également directement importée dans le dossier « Cancer ». Quand une référence est importée dans Zotero, elle est importée dans le dossier de destination, mais également dans le dossier « Ma bibliothèque ». Il est possible de déplacer une référence d'un dossier à un autre. Pour cela, la sélectionner, puis la faire glisser dans le dossier voulu par exemple ici toxicomanie la référence est toujours présente dans le dossier cancer mais est également présente dans le dossier toxicomanie une référence peut être donc présente dans plusieurs dossiers à la fois pour supprimer une référence d'un dossier il suffit de faire un clic droit dessus et de cliquer sur retirer le document de la collection cliquez sur ok le document disparaît de la collection mais est toujours présent dans ma bibliothèque pour le supprimer définitivement il faut cliquer dessus un clic droit, puis cliquez sur « Mettre le document à la corbeille ». Un message d'alerte apparaît, cliquez sur « OK ». Le document est dès lors dans la corbeille. Pour le supprimer définitivement de Zotero, il faut vider la corbeille. Par défaut, la corbeille se vide tous les 30 jours. Au cours de vos travaux, vous allez certainement être amené à importer des références depuis plusieurs bases de données ou plusieurs catalogues. Le risque est grand alors d'importer ce qu'on appelle des doublons, c'est-à-dire deux fois la même référence. Il est important de repérer ces doublons parce que Zotero va les citer comme deux références distinctes alors qu'elles ne forment en fait qu'une seule référence. Pour les afficher, il suffit de cliquer sur le dossier « doublons » dans le volet gauche. Dans le volet central apparaissent donc les références incriminées. Sélectionnez la référence considérée comme un doublon. Puis, pour faire disparaître le doublon, cliquez sur le bouton « fusionner deux documents ». La référence disparaît donc maintenant du dossier doublon. Il existe aussi des cas où Zotero a repéré des doublons, mais également des différences minimes entre les références. Ici, il a repéré trois documents qui comportent une différence sur un champ, le champ langue. Et il est possible d'identifier cette différence en cliquant sur la petite icône doublon ici, de faire apparaître les champs, de choisir si l'on souhaite faire apparaître le champ de la langue, ici le français ou non, je choisis de le faire apparaître et ensuite de fusionner les trois documents.